Bonjour, ici Jean-Luc des Révolutions Fermentation et voici Tristan. Tous les deux ont affaire faire des fruits vinifiés. Ce que vous avez besoin pour faire cette recette, vous avez besoin de fruits. Numéro 1, c'est la base. Et vous avez besoin de cire. De la cire, vous pouvez en trouver de demandez à un apiculteur de votre région. Sinon, moi je les ai trouvés chez Champs de Miel. Vraiment super euh, producteur de euh, bougies. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper les fruits dans la cire et les enrober complètement, totalement de cire. Ce qui fait que les fruits vont être privés d'oxygène. Il ne va pas y avoir d'oxygène à l'intérieur. Et puis, les levures qui sont à l'intérieur, en présence, ou plutôt en absence d'oxygène, vont commencer de manger les sucres et vont produire de l'alcool. Petit à petit, au bout de quelques semaines, vous allez avoir des fruits qui vont goûter le bonbon et légèrement alcoolisés. Euh, donc, c'est vraiment dessert... Surprise, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est pas, pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la même technique qu'on fait pour faire des, un, des bougies. Puis Tristan, tu as, as déjà eu de l'expérience là-dedans. Ouais. Hein ok, let's go. Donc, on va tremper dans la serre chaude et ensuite dans l'eau froide, et ensuite de la serre chaude et ensuite de l'eau froide, comme on fait des, des bougies. Donc, veux-tu, je vais commencer, je vais, je vais le faire, et puis après, ça va être toi. Donc, on trempe à fond, hop. Refroidit. Ça se voit déjà. On trempe et à fond. Et on refroidit. Quelques fois comme ça, et le fruit va être totalement enrobé. Et on refroidit. Une dernière fois et je pense que ça va être bon. Hop. Allez, tu peux y aller avec les autres. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des nœuds avec les fruits. Et puis, on va les, euh, on va les accrocher au plafond. Et... On va faire ça pendant quelques semaines. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de cire. C'est pour ça qu'on a mis des circulaires, en fait. En, la cire, c'est vraiment pas le fun à nettoyer. On a réussi à faire tous les fruits. Et à regardez à quoi ça ressemble. Maintenant, tadam, C'est le fun, hein? mm -hmm. Donc, je résume un petit peu. On a besoin de fruits, des fruits bien mûrs, idéalement. On a besoin de cire d'abeille. Et on a besoin de ce protéger notre notre environnement et puis d'une corde tout simplement et puis des des à de la nourrice pour les accrocher pour faire en sorte que les fruits soient vraiment totalement recouverts par la cire le petit truc de l'eau et de la cire chaude ça marche vraiment super bien et, euh, et puis après vous patientez tout simplement vous allez voir quand les fruits vont être prêts en fait il va y avoir une petite craque ça va il va y avoir une petite goutte qui va qui va perler ils vont pas être tous prêts en même temps ce que vous faites, c'est que dès qu'il y en a un de prêt, vous le retirez. Vous pouvez le manger aussitôt. Si vous voulez tous les manger en même temps, ce que vous faites, vous, hein, vous conservez ceux qui sont prêts au frigo en attendant que les autres soient prêts. Euh, dernière chose, ben, cette recette, vous pouvez la trouver aussi dans le livre Évolution Fermentation. Vous pouvez le faire avec pas mal n'importe quel fruit. Euh, c'est certain que des poires, des pommes, des kakis, des, euh, des kiwis n'importe quoi qui a, qui peut vraiment bien fitter puis ça être le fun dans, dans quelques semaines juste avant Noël en tout cas on va on va goûter à ça je vous souhaite une très très belle fermentation et puis euh, merci Tristan ouais. à la prochaine <rire>